En général, les parents comprennent l'importance de la vaccination parce qu'il y a les relais qui font ménage par ménage pour les sensibiliser. La plupart des temps, si les parents ne viennent pas, c'est à cause de l'inaccessibilité géographique, le manque des moyens de transport et la méconnaissance de l'importance des vaccinations. Les parents doivent savoir que la vaccination est le meilleur moyen pour protéger les enfants de nombreuses maladies graves et potentiellement mortelles. On arrive à identifier les enfants zéro dose à travers les VAD, les visites à domicile que les relais communautaires font, ménage par ménage. À chaque fois qu'on trouve un enfant zéro dose, vraiment la première des choses qu'on ressent, on ressent un sentiment de fierté, un sentiment de joie, parce que vraiment ça nous permet d'atteindre notre population cible.